Bonjour, je m'appelle Virginie. Et moi Aurélie. Et aujourd'hui, on va te présenter le département du GE2i, qui veut dire génie électrique, informatique, industriel. C'est parti. Dans cette salle, on retrouve donc, c'est la salle des deuxièmes années en électronique numérique. Tu peux voir que cette salle donc, a des ordi. Euh, des GBF, euh, des oscilloscopes, euh, des fers à souder. Donc euh, voilà. Euh, on étudie euh, principalement donc, du coup de le N, donc de l'électronique numérique. Euh, voilà. euh, de l'hyperfréquence euh, et voilà. Alors ici c'est la salle d'études et réalisation des deuxième année automatique. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on programme dans un langage de programmation qu'on a appris en première année, qui s'appelle le VHDL. C'est purement industriel et ça va nous aider à, à faire tout ce qui est euh, machine industrielle comme des bras mécaniques, des trains, etc. Donc là, on a un exemple. C'est un bras mécanique qu'on va programmer, qui va détecter une couleur et qui va trier la pièce en fonction de la couleur. Voilà, ça, c'est un projet de deuxième année. Pareil, en deuxième année, on programme euh, sur une maquette de train. Donc, on fait en sorte que les trains ne se collisionnent pas, si ça se dit, ne fassent pas de collision, et euh, pour qu'ils aillent d'un point A à un point B. Là, on fait un robot euh, suiveur de ligne. Il ne doit, euh, doit pas dépasser. Et en fonction des capteurs, on va, on va l'amener sur la droite, sur la gauche. Ici, euh, ce on, a. on a une maison connectée. Tout ce qui est éclairage euh, en fonction de la luminosité dans la pièce ou des trucs comme ça. Tout ce qui est domotique. Alors euh, dans cette salle, on retrouve donc, c'est la salle euh, des premières années euh, en ER. Donc ER c'est quoi C'est euh, études et réalisation. Donc ici euh, on crée des cartes grâce à un logiciel. Ensuite, on a les composants, donc tout ce qui est condensateur, résistance et tout ça. Donc c'est nous qui choisissons grâce du coup à nos mesures et euh, au cahier des charges. Euh, donc on a beaucoup de matériel. Dans cette salle, c'est tout ce qui est perçage. Ici, c'est tout ce qui a euh, composants avec les valeurs. Ici, c'est tout ce qui est euh, soudage de cartes, de composants, tout ça. Voilà. Euh, en première année on a travaillé du coup sur euh, un radar de recul donc euh, on a créé une carte on a mis des composants et en fait euh, grâce à ça on a programmé du coup le euh, radar de recul et donc du coup ici lorsque il s'approche très près euh, d'un mur euh, en fait il fait un bip sonore et voilà. Et là c'est une carte Arduino et ça du coup vers la fin du TP en fait euh, tu programmeras sur la carte pour justement euh, faire fonctionner. Ici on retrouve donc les travaux de, le, la salle de travaux de laboratoire en système informatique numérique. Euh, donc ici on travaille aussi, donc ça, ça sera plus pour les premières années. Donc ici, c'est l'introduction au VHDL, euh, donc, euh, qui est un langage de programmation. Euh, du coup, euh, tu vas programmer justement sur euh, les châteaux d'eau, donc euh, voilà, et sur euh, d'autres euh, programmes. Euh, voilà. Le château d'eau, globalement, on va réguler euh, dans les deux cuves le, le niveau de l'eau, avec des capteurs. Ouais. Ici du coup on retrouve tout ce qui est salle micro, donc il y a quatre salles. salle micro 1, 2, 3 et 4. Ces salles micro en fait euh, globalement, c'est des salles informatiques. On y travaille principalement sur, euh, en TP. Tout ce qui est outils logiciels, programmation et tout ça. Donc ici on a des salles de travaux de laboratoire de première qui est là-bas et de deuxième année. C'est Globalement, on étudie un système et on regarde comment elle réagit en fonction de, de plein de facteurs. Ça peut être la tension qu'on lui envoie, ça peut être l'amplitude, la fréquence, etc. Ici, c'est une salle de deuxième année. Voilà, donc on y travaille donc, le système électronique, l'énergie et tout ça. Alors ici, c'est la salle d'objets connectés et de propagation en hyperfréquence. Donc, ici, globalement, on va juste étudier comment se propagent les superfréquences, que ce soit via un câble, enfin ce qu'on appelle une ligne, ou alors euh, des antennes émettrices, réceptrices, et on va voir comment ça, comment ça réagit. Donc, euh, nous revoilà au point de départ, et cette visite est terminée. Du coup, on te dit peut-être à l'année prochaine, et nous espérons que tu viendras, du coup. À bientôt!